Je vais vous parler de l'écriture mélancolique de Franz Keltenbeck, publiée chez RS. Franz Keltenbeck est un psychanalyste qui était venu de Vienne à Paris pour faire son analyse avec Jacques Lacan en 1976. Il a travaillé à Paris et à Lille, et notamment dans les prisons du nord de la France, où il a rencontré de nombreux délinquants et criminels mélancoliques qui l'ont beaucoup intéressé à cette, à cette pathologie. Le livre travaille autour de deux énigmes entrelacées. La première, c'est celle de « Deuil et mélancolie » de Freud, écrit en 1914, où Freud dit qu'au fond, le deuil et la mélancolie se ressemblent, sauf que le, celui qui est en deuil sait très bien ce qu'il a perdu, souvent quelqu'un, alors que le mélancolique ne sait pas ce qu'il a perdu, et il est torturé par cette perte, que Freud a dénommée comme « une perte du moi ». Franz Kaltenberg relie Freud avec Kafka, avec la nouvelle « Le verdict de Kafka », Kafka lui-même ayant lu Freud avant d'écrire cette nouvelle. Et il en déduit des choses, enfin une lecture nouvelle sur euh, cette, euh, ce, ce, ce qu'a perdu le mélancolique. La deuxième énigme, c'est celle des écrivains mélancoliques. Euh, alors que l'écriture soutient certains nombres d'écrivains, leur sert d'escabeau, comme a pu le dire Lacan à propos de Joyce, euh, dont il suppose que la folie a été contenue par le fait d'écrire, sans relâche jusqu'à jusqu la fin, eh bien, Pour d'autres écrivains, euh, ils commencent comme ça, l'écriture leur sert de symptôme, de soutien, et puis à un moment donné, tout bascule, et euh, c'est comme si cette écriture les entraînait avec elle vers la mort, vers le suicide. Donc les écrivains dont parle Franz Kaltenbeck dans ce livre sont des écrivains qui ont été diagnostiqués mélancoliques de leur vivant entre le 19e et le 21e siècle euh, Kleist, Stifter, euh, Gérard de Nerval, Paul Celan et David foster Wallace au 21e siècle. Ces écrivains, donc, il les a lus dans leur langue à chaque fois, puisqu'il était évidemment germaniste et il lisait très bien l'anglais, et euh, ce, ce ils il se laissent enseigner par eux. Au fond, il lit leur texte d'une façon qui n'est pas euh, de la psychanalyse appliquée au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire qu'ils n'appliquent pas les concepts de la psychanalyse au texte, mais au contraire se laisse enseigner ce qu'est la mélancolie par ces, ces écrivains qui considèrent aussi comme des spécialistes de la mélancolie, voilà, qui parlent d'eux-mêmes à Travers leur fiction. Et donc, euh, alors qu'est-ce qu'il va trouver Qu'est-ce que le livre nous amène D'une part, il nous amène donc une stylistique de la mélancolie, c'est-à-dire des choses extrêmement précises qu'on retrouve d'un écrivain à l'autre, le rapport à la nature par exemple, une certaine ambiguïté sexuelle parfois, et beaucoup d'autres points, le, le refus des semblants rhétoriques. Euh, ça, c'est un premier point. Un deuxième point, donc en ce qui concerne le, le le suicide, il montre que euh, la figure du double qui apparaît très souvent dans leur euh, écriture à un moment donné, du fait d'être euh, euh, décrite dans les fictions, va les amener à une certaine réalisation de cette figure dans leur vie euh, et dans leur inconscient, qui fait qu'ils vont être emportés par elle vers le suicide. Et ça, euh, je veux dire, ça renvoie aussi au travail que a fait Franz Keltenbeck sur euh, Freud et Kafka. Donc ça, c'est un deuxième point très important. Et puis, bon, il y a... Autre chose plus précise sur l'écriture qu'on peut trouver par exemple à partir de David Foster Wallace, dont il parle euh, assez longuement. Et eh bien, euh, David Foster Wallace décrit euh, très bien comment il voulait euh, dans, inventer une forme d'écriture nouvelle, comme Joyce avait pu le faire. Euh, et cette forme d'écriture, c'est donc incorporer, une, donner une structure particulière à ses romans. Par exemple, dans son chef-d'œuvre, Infinite Jest, qui fait presque qui fait plus de 1000 pages. Il avait inventé une structure basée sur une figure géométrique appelée les triangles de Serpinski, qu'il avait tiré de l'expérience qu'il avait faite de lutter contre le vent sur des cours de tennis quand il était enfant. Et il avait trouvé un moyen de calculer, pensait-il, les coups par rapport à la vitesse du vent. Et c'est cette structure qu'il arrive à mettre en forme pour donner une caractéristique forte une structure à son roman « Infinite Jest »,« L'infini comédie » en français. Pour écrire le livre suivant, Le Roi Pâle, il voulait faire la même chose avec quelque chose qui était justement pour lui beaucoup plus inquiétant, beaucoup plus angoissant, qui étaient les tornades qui surgissaient toujours quand il jouait au tennis, parfois sans crier gare, et qui étaient sans loi. Et donc cette tornade sans loi, qu'il assimile à justement ce qu'est pour lui l'écriture, eh bien il voulait lui donner une structure, de la même façon qu'il avait trouvé les triangles de Sersimski, il cherchait une structure, pour euh, écrire son roman Le Roi Pâle, qui parle, de, au fond, qui se passe dans un centre des impôts, et où on parle justement des, des espèces de flux financiers. Donc c'est quelque chose de très, très contemporain, et qui est aussi très lié à la, à la mélancolie, où la, dans la mélancolie, il y a une sorte d'hémorragie libidinale permanente, où il, le, le sujet perd la capacité d'aimer par tous les, les ports de son être. Et donc cette structure particulière de la tornade, il n'a pas réussi à la trouver, et c'est pour cela qu'il s'est suicidé, semble-t-il, en tout cas c'est ce qu'il avait, il avait écrit, ses difficultés à un autre écrivain connu, Don de Lilo, plus âgé, et Don de Lilo lui avait d'ailleurs répondu « Le roman est un putain de tueur ». Voilà, une phrase qui bien sûr aujourd'hui sonne comme particulièrement anticipatrice.